Bien ou quoi, tranquille ou quoi, bah ben non, bah ben non, ça ne va pas, bah ben non, Ben oui, le Paris Saint-Germain vient de se faire littéralement écraser par le Bayern de Munich. Oh là là, deux balles dans nos têtes, franchement, nous, dans l'élimination, on est vraiment trop fort. J'ai jamais vu une équipe qui arrive autant à se faire éliminer en Ligue des Champions, en Championnat européen. Vous vous rendez compte même quand c'est impossible de se faire éliminer, on se fait éliminer. Bon, là, cette fois-ci, il euh, n'y avait aucune chance de gagner face aux Bavarois, hein, on ne va pas se mentir. Ils nous ont fracassés à la maison juste après qu'on se fasse fracasser face à Marseille. Donc là, on va pas dire que ouais, les choses ne sont pas normales, on n'est pas parti avec toutes les armes. Je rappelle qu'il y a des supporters qui étaient contents du fait que Neymar était blessé. Je vous rappelle que Neymar n'a pas joué ce soir. Hein? Le roi, il n'était pas là. Du coup, Kylian Mbappé n'a pas reçu de ballon. Tu penses que Kylian Mbappé peut marquer des buts sans ballon Je sais que c'est un buteur absolument exceptionnel. Hein? Mais doucement, les gars. Si tu ne lui donnes pas de ballon, comment tu veux qu'il marque La magie, ça peut fonctionner, mais avec du matériel. Le gars n'a pas de ballon. Et tu veux qu'il marque les buts Comment tu veux qu'il fasse Comment tu veux Lorsque tu vois... Que Lionel Messi a empêché par pur égoïsme, hein, pur égoïsme, de, de, de laisser prendre la Coupe du Monde à Kylian Mbappé alors qu'il a mis au moins 20 buts à la finale, 20 buts sur un seul match. Et là on voit que Lionel Messi ne veut pas que Kylian Mbappé remporte la Ligue des Champions. Il est en mission. Il veut faire en sorte que Kylian Mbappé n'ait aucun trophée cette année. Comme ça, il a son huitième Ballon d'Or au calme, parce que regardez le match absolument pourri que Messi a fait. C'est pas un match de Messi, non. Ça, c'est pas un match d'un homme qu'on pourrait appeler le Messi, non. Ça, on pourrait l'appeler le merdeux, la pourriture, le la, le voleur, l'arnaqueur, le menteur. Tu vois ce que je veux dire Le voleur. Tu vois Moi, écoute, je suis chef d'entreprise. J'ai un salarié. Il fait le match que Messi, il a fait, mais je le vire d'une manière légale. Mais tout le monde va me dire, mais Fudjé, mais franchement, tu as eu raison de virer ce salarié. Il, il allait faire couler toute ta boîte. Vous ne voyez pas que Lionel Messi est venu au Paris Saint-Germain pour se promener sur les terrains Vous l'avez vu courir Il fait semblant de courir et après il se remet en promenade il est venu pour marcher Lionel Messi est un marchand Lionel Messus Franchement, Lionel Messi hein. Alors là, toi, t'es le plus nul, la plus nulle recrue après Krikoviak J'ai jamais vu ça Première saison, tu nous as mis trois buts ou quatre buts, même pas Oh là là 32e, oh là là Et là, tu reviens faire du grand n'importe quoi T'as tout bousillé le Paris Saint-Germain Espèce d'assassin, voilà, voilà, t'as blessé Neymar, c'est toi, hein Putain, mais c'est quoi cette malédiction qui est venue se coller sur le Paris Saint-Germain Il nous a fait la remontada, et là il vient nous détruire de l'intérieur. Pourquoi vous avez acheté ce démon, hein Vous voyez pas qui s'appelle Messi Tu sais pas normalement le Messi Oh, on l'attend, mais quand un Messi on l'attend, et qui vient et qui fait ça C'est pas un Messi, c'est un menteur. Virez-le. Alors là, il faut le virer. Il faut le virer. Il faut l'envoyer à Dunkerque. Hein Il faut l'envoyer à Dunkerque. Tout nu. Mais quelle violence. Et quel menteur.